Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une visite d'appartement d'un type T3 qui est dans son jus. Et on va voir avec cette visite trois façons différentes d'exploiter un T3. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement, plus particulièrement, à vous qui m'écoutez qui êtes déjà propriétaire d'un T3 euh, ou alors vous qui euh, projetez de faire un investissement locatif euh, ça peut être, euh, si vous envisagez, un, un studio, un T2 euh, ou peut-être un T3. Ben J'espère que cette vidéo va vous intéresser et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, à mon sens, le T3 est, une, est un vrai couteau suisse. Quand on rentre dans l'appartement, vous voyez, il y a le salon, tout ce qui est plus classique. Donc, T3, je rappelle, avec deux chambres qu'on va voir, salon, parquet. Voilà, pour le salon, c'est tout simple. Il y a le couloir qui dessert les chambres et à gauche, quand on rentre, une cuisine dans son jus à rénover, à équiper, donc il y a des travaux qui vont démarrer, la cuisine va être changée, mais vous voyez tout ce qu'il y a de plus classique, euh, rien de compliqué. Je continue la visite et après on regarde, euh, ici ça donne sur une chambre, une première chambre donc. Voilà, je vous montre le parquet, l'appartement est lumineux, il y a du soleil qui rentre, on est au rez-de-chaussée sur élevé de l'immeuble euh, et qui ne pose aucun problème pour la location. Alors évidemment, je, je, je suis à Lyon et je, ça, ça, ça, ça marche aussi bien pour les pour les villes qui sont des zones un peu tendues au niveau du logement, que ce soit... Donc Bordeaux, Nantes, Rennes, Nice, voilà, toutes les villes, et Paris bien évidemment, mais toutes les villes de métropole qui offrent ce genre de, de, de potentiel locatif, WC séparé, donc ça, ça se prête bien aussi pour ce dont on va parler, et enfin une salle d'eau. Donc vous avez vu, rien de compliqué, donc je reviens à mon point de départ, et donc sur ce que ça peut vous inspirer en termes de, déjà d'amélioration, de transformation, et de, et encore une fois de façon d'exploiter la chose. Alors je précise, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, ça c'est du mur porteur, on ne peut pas y toucher, il n'y a pas grand chose à faire au niveau de la structure, donc c'est plus au niveau bah, du mode d'exploitation que ça va changer. Là, ce, que, ce que vont faire la grande majorité des gens, les investisseurs, ça va être d'exploiter cette surface euh, de façon non meublée, euh, un peu, euh, je vais dire à l'ancienne, de façon classique. Hein, donc ça va être en non meublé, en l'état, pourquoi pas, il est habitable, il était habité encore il y a peu, et donc on peut envisager de le, de le louer tel quel. Et ça va générer sur un marché lyonnais, ici, entre 6 et 700 euros euh, par mois de loyer. Vous serez en revenu foncier donc avec aussi des impôts comme ben voilà, les loyers que vous avez touchés, c'est comme vos salaires finalement vous êtes imposés avec la CSG, CRDS autour de vos, de vos salaires. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que vous êtes en colocation. Hein, vous avez donc deux chambres comme on a vu, donc on peut se dire bah, chacune des deux chambres va se louer à deux, alors, à deux jeunes actifs hein, qui sont majoritaires par rapport aux étudiants. Et là, le prix de la chambre dans la ville où je me trouve à Lyon, c'est 500 euros hors charge en moyenne. C'est un prix moyen que je vous donne selon le l'emplacement, le standing, euh, l'équipement, la décoration que vous allez mettre. Mais tableau sur 500 euros, ça arrange bien nos calculs. Donc, et là, on passe de 6 à 700 euros à 1000 euros. Et qui plus est, vous êtes en, vous êtes en meublé. Donc, vous êtes en, vous êtes au à l'MNP. Ça change aussi votre imposition. Donc, vous voyez qu'à la fois, le loyer monte drastiquement de l'ordre de plus, plus 50% par rapport à, à 600, 600, 700 euros. Euh, d'environ 50%. donc Et en plus, vous avez une fiscalité plus intéressante. Et il y a une troisième possibilité. Donc, vous voyez, je vous remonte la deuxième chambre hein, pour le, le deuxième colocataire. Il y a une troisième possibilité d'exploiter cet appartement sans faire de grandes transformations puisqu'on ne le peut pas encore une fois. C'est de proposer également le salon en troisième chambre. Donc, c'est une configuration, vous l'avez compris, un peu plus... Euh, euh, j'allais dire agressive, c'est une, une possibilité un peu plus euh, rentable, mais sur un marché tendu où les gens ont du mal à se loger, eh bien, on peut tout à fait dire que bah, ce salon, on, on, on lui donne la fonction d'une troisième chambre. Et c'est en cela que vous allez pouvoir toucher, si je continue, mais ça en calcule, est eh bien, 3 fois 500 euros. Alors, on peut pondérer le prix de la chambre, puisque vivre à 3, c'est moins confortable que vivre à 2. Donc, on peut dire c'est plus 3 fois 500, c'est 3 fois 450. Mais vous voyez, dans les grandes lignes, et vous voyez l'esprit donc voilà euh, en vidéo les trois possibilités d'exploitation euh, et je vous invite au moins à vous pencher sur le fait d'exploiter deux chambres, euh, chacune proposée en colocation, versus le fait de l'exploiter... Voilà, appartement entier euh, en, en location non meublée. C'est une idée toute simple, c'est un mode d'exploitation tout simple. Il y a des choses à mettre en place, il y, y a de l'ameublement, il y a des choses à faire, mais ça reste vraiment dans le domaine du, du possible. Et vous avez vu que ça, tout de suite, ça démultiplie votre potentiel locatif. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo et de cet appartement tout simple. Le couteau suisse du de l'investissement, ça vous permet euh, bah, plusieurs possibilités, de, de venir y vivre un jour, d'héberger vos enfants, ça se revend très facilement, c'est très liquide. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a deux possibilités euh, dans le lien ci-dessous, dans les commentaires, pardon, dans la description de la vidéo. Je vais mettre un lien pour un coaching si vous souhaitez, euh, si vous êtes dans une des villes que j'ai cité tout à l'heure, euh, un accompagnement pour savoir comment mettre en place concrètement cette chose-là, bah, c'est possible par un coaching. Et puis euh, deuxièmement, il y a un formulaire euh, où là vous pouvez me solliciter pour trouver un appartement de type T3 à Lyon pour le coup, la ville où j'exerce en tant que chasseur d'appartements, où je peux pour vous euh, trouver clairement un T3 un peu comme ça dans l'ancien à exploiter selon une méthode à définir, une pourquoi pas une colocation en tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir ce qu'il va advenir de, ce, de cet appartement après rénovation. Les travaux vont commencer dans cette semaine. Et je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines vidéos que vous pouvez partager aussi si vous avez des connaissances qui ont un projet, qui regardent un peu tout, qui ne savent pas vers quoi s'orienter. Et où le T3, c'est vraiment le petit couteau suisse de l'investissement qui permet de faire plein de belles choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour les prochaines.